Bonjour Monsieur le Président, vous savez que votre parole aujourd'hui est particulièrement attendue. Oui, peut-être. Cette réforme, pour ne faut pas se tromper, c'est le bouclier... Des entreprises qu'on a aidées, ils font des revenus tellement exceptionnels qu'ils en arrivent à utiliser cet argent pour agresser 10 millions, 17 millions, 20 millions de travailleurs. Les éboueurs, les égouttiers, les femmes et les hommes de bonne volonté qui disent vous nous demandez des efforts et vous avez des tas de branches qui en fait continuent à payer les gens en dessous du SMIC légal. Mmh. Il y a quand même un peu un cynisme à l'œuvre. Et c'est un peu désespérant pour beaucoup de nos compatriotes. Mais j'assume parce que entre le capital et l'intérêt général du pays, je choisis le capital. On a un modèle social formidable. Si on est honnête avec nous-mêmes, c'est pas 62 ou 64 ans qui est le problème. Le problème, il est à 55 ou 45 ans. Mais le problème, c'est l'extrême violence du travail. Dans l'agroalimentaire, euh, dans l'industrie, le euh, problème, c'est aussi l'ordre républicain. Plus de gendarmerie, plus de juges, plus de militaires pour agresser sans règle notre peuple. Maintenant, le vrai problème, je vais vous le dire, c'est moi-là. Mais j'assume. Parce que entre le capital. et l'intérêt général du pays, je choisis. Le capital. Je voudrais finir sur le fond. On n'a pas forcément envie d'entendre de, la réalité, mais le capital, c'est un mensonge. Une forme d'illusion, ça ne marche pas. Il ne faut pas des grandes discussions et des grandes messes. Il y a des blocages légitimes il y a des violences légitimes. Il y a des gens qui mènent cette bataille pour changer les choses. La solution, c'est de réquisitionner. C'est le cœur de la bataille. L'eau, le logement, les oui. super profits. C'est ça les trois priorités. Moi, je vois une vitalité sur le terrain. Je vois des Françaises et des Français qui sont prêts à s'unir et disent entre le capital et l'intérêt général du pays. On a choisi l'intérêt général du pays.